Aujourd'hui, le championnat de France d'escalade de vitesse, c'est le seul championnat de France qui est encore open, qui est ouvert à tout le monde, pour permettre au plus grand nombre de vouloir venir se confronter un peu au meilleur, mais aussi à la voix record. Le but c'est vraiment que chacun puisse venir à la fois se confronter à la voix, voir un peu ses temps aussi par rapport au meilleur temps, au record du monde, chez les garçons, chez les filles, et aussi par rapport à nos français qui ont aussi de très bons records personnels. Le titre de champion de France, ça reste quelque chose de, de très important pour, pour tous les athlètes. On peut voir par exemple Anouk Jobert qui a fait deux podiums sur les deux dernières coupes du monde et, et qui n'a encore jamais gagné le championnat de France. Donc on espère que ça sera la, la bonne fois cette fois-ci. Et c'est quelque chose de, qui, qui fait rêver tous les, tous les champions, tous les grimpeurs, tous les grimpeurs français d'avoir ce titre de, de champion national. Bah pour moi les championnats de France ils sont quand même assez importants parce qu'il faut que je me qualifie, il faut que je réalise les minima et les critères de sélection sur cette compétition pour que je puisse me sélectionner sur la Coupe du Monde de d'Ayang qui est fin, fin juin et la Coupe du Monde de Chamonix. Euh, donc voilà, il y a de l'enjeu, il y a de la pression. On était un peu plus de 20 en Coupe du Monde sur une et un peu moins de 20 sur l'autre. Donc là aujourd'hui on est 19. Donc ce qui est bien c'est qu'il va y avoir un huitième de finale. Et, euh, et donc beaucoup de run pour pouvoir euh, faire descendre le chrono euh, le plus bas possible. Top, Donc on voit là que Margot Deschamps est un peu en avance, elle est, euh, elle est beaucoup plus petite que Margot Hetz et n'a euh, pas les mêmes capacités physiques. Ce qui fait que euh, là on va voir, elles ont des méthodes un peu différentes. Margot Deschamps passe beaucoup plus par la droite et euh, fait un saut qui est beaucoup moins haut et, et surtout qui lui permet de garder de la vitesse. Euh, pendant ce temps du coup Margot Hetz arrive à garder, à entretenir la vitesse qu'elle avait produite juste avant. Là elles sont encore au coude à coude avec un petit avantage pour Margot. Hetz. Et, euh, et la fin, euh, à Margot Hetz, du coup arrive à être beaucoup plus, plus rapide, beaucoup plus en fréquence et, euh, et plus fluide que, euh, que Margot Deschamps, qui manquait encore un peu d'expérience euh, sur, sur, sur le haut niveau senior. Donc là, on va voir le, le très bon départ de, de Manu par rapport à Quentin. Il part très très tôt. Euh, voilà, du coup là il avait de l'avance, Quentin essaye de revenir, Manu rate la prise de pied là, qui est un timing très important à avoir entre le pied et la main, et du coup derrière il a du mal à reprendre de la vitesse, et à ce moment là Quentin, lui c'est une zone plutôt qui, qui lui convient bien, là, la zone rectiligne où il arrive à prendre beaucoup de vitesse, il, a, il, il grimpe beaucoup en fréquence et du coup ça lui permet de, de, pouvoir, de pouvoir garder l'avance qu'il avait prise sur Manu et, et, et s'envoler vers, vers la troisième place. Alors là c'est la finale des filles, on voit que les filles sont assez au coude à coude. Anouk prend un peu d'avance à l'arrivée du jump et du coup euh, a une très bonne fin et Esther n'arrive pas à combler le retard qu'elle qu a accumulé. Euh. Sur la, sur la première partie. On voit de se ralenti, donc on voit bien que les filles, euh, Anouk a un tout petit peu d'avance mais c'est vraiment infime. Esther revient euh, légèrement. Euh, là elles sont sensiblement pareilles avec un peu d'avance pour Anouk. Et là on va voir l'arrivée euh, de, de ce saut là où Anouk prend de l'avance, elle repart beaucoup plus vite qu'Esther. Et, euh, et sur la fin, elle va être vraiment très rapide. C'est quelque chose qu'on a bossé pas mal de fois à l'entraînement, qui lui faisait défaut sur les Coupes du Monde. Et, euh, et, voilà. et du coup, sur la fin, elle a pris tellement d'avance que ce n'était pas possible que Esther la rattrape. qui gagne avec 6-710, champion France, il est Il est vraiment très très fort, euh, le record du monde, il peut aller le chercher, et j'espère pour lui qu'il qu l'aura, que la France aura encore un record, mais cette fois chez les garçons. Alors euh, sur ce dernier run, euh, je savais qu'il bah, qu était bon, donc du coup je me suis enlevé toute pression, euh, je suis allé vraiment relâcher, il s'avère que mon run, j'ai pas fait tellement d'erreurs, même j'ai plutôt fait un bon run vu que je fais mon meilleur chrono. Et je profite d'une petite erreur de Bassa pour le titre, quoi. Ouais, jouer, mais mais c'est le jeu. Ouais, ouais, cool. Voilà, c'est la vitesse et ça fait partie du jeu. Je suis content de ma compète. J'étais régulier. Mon objectif n'est pas atteint, parce que je voulais descendre sous les 6 secondes. Parce que j'ai bien les moyens, je pense, les capacités de, de le faire. Mais bon, ce sera pour une prochaine compète. Je vois pas les concurrents comme de la concurrence. Je me bats contre le temps, et euh, ce qui me permet d'être serein en fait sur les compétitions cette année. Donc euh, je me bats contre le temps, je ne pense pas aux compétiteurs. De toute façon, je sais que si je fais euh, 6-10, euh, 6 secondes, ou moins de 6, moins de 6 secondes, je sais que je serai devant les autres donc euh, voilà je me bats contre le temps, je me bats contre moi-même et c'est tout. Alors bah déjà je suis super contente euh, comme c'est ma première victoire au championnat de France Senior. Donc euh, je suis vraiment très heureuse. En plus en bonus j'ai battu mon record personnel donc ça euh, c'est vraiment génial. Et euh, je suis contente euh, sur la gestion de la compétition, j'ai réussi à à prendre chaque run euh, les uns après les autres et euh, ça a marché donc euh, voilà, je suis vraiment contente de ce résultat. Voilà, moi je suis arrivée un peu là par hasard, hein. à la base euh, c'est ma soeur qui fait de l'escalade, euh, qui s'en sort pas trop mal d'ailleurs. Et j'ai eu envie un peu de m'investir et bon, petit à petit, voilà, euh, j'ai aidé sur les compétitions, euh, au bureau. Et puis Jean euh, Le Neves, donc le président euh, de l'ESM Escalade, qui est là depuis quand même euh, presque 30 ans, qui a créé la section et qui l'a fait euh, devenir ce qu'elle est aujourd'hui, euh, a décidé de prendre le large euh, voilà, pour aller se reposer un petit peu. Et du coup, ben, euh, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui se pressent au portillon euh, pour être président non plus d'un club de 700 adhérents. C'est une charge qui est assez importante. Mais voilà, après, il y a des bons côtés comme la manifestation de ce week-end où voilà, on a plaisir à voir les, les grimpeurs se faire plaisir et euh, être avec les bénévoles. Et voilà, c'est une belle ambiance, une belle émulation. Malgré ce qu'on dit, euh, on est à 700, mais euh, voilà, on est un peu une petite famille quand même, malgré tout. Voilà. Pour nous, c'était une première organisation de championnat de France de vitesse avec la voie officielle de vitesse. Euh, et ben, je crois que ça s'est pas mal passé. Euh, J'espère que le, la vitesse va prendre un petit peu, va s'étoffer un petit peu en termes de nombre de compétiteurs et de nombre de pratiquants parce que euh, c'est une discipline qui apporte vraiment et pour le bloc et pour euh, la difficulté. Moi, j'ai fait le combiné, j'ai découvert euh, et j'ai apprivoisé cette voie de vitesse et euh, j'ai été époustouflée par la richesse gestuelle, euh, l'exigence le, physique, de timing. Euh, donc, c'est très très enrichissant et j'invite tous les grimpeurs à, à avoir cette expérience-là, quoi. essayer au moins une fois cette voie de vitesse et essayer de, de, de prendre son temps et de battre son record et c'est très très enrichissant. Oui, la vitesse c'est quelque chose de, de très nouveau pour moi et euh, je n'imaginais pas vraiment en fait, euh, m'y mettre. Car euh, bah, ceux qui me connaissent ou me suivent savent que je grimpe très lentement. Du coup, ce n'est pas vraiment euh, ma tasse de thé. Mais euh, voilà, je me suis mis à la vitesse euh, principalement donc dans le but de faire le combiné. Ça fait 2-3 mois que je suis allée faire des stages avec euh, Sylvain Chapelle. J'ai tout de suite accroché avec la discipline. C'est euh, très rigolo au départ et euh, je me suis très vite pris au jeu. Voilà, changer un petit détail euh, tout du long de, des entraînements pour gagner euh, quelques dixièmes et, euh, et j'aime beaucoup ça. <rire>